Ce que je, je pense qu'on peut souligner par rapport à cette journée, c'est qu'à certains égards, elle constituait un défi relativement important euh, parce qu'il s'agissait de faire se rencontrer autour de sujets qui impliquent des ruptures technologiques, économiques, sociales euh, d'ampleur, qui appellent des réponses euh, à, relativement urgentes, euh, des acteurs euh, venant de mondes très différents, dans un mode de travail qui était participatif. Et en plus de ça, en donnant avoir une diversité des modèles de, cette, de ces transformations liées à l'économie collaborative en lien avec le numérique. Ces produits ont dépassé nos attentes à plusieurs égards. La journée a permis de faire du lien et faire du collectif avec un nombre de participants vraiment important. Et elle a aussi donné à voir l'émergence de certains collectifs, en particulier chez ces formes de travail nouvelles qui sont liées à ces formes d'activités. Les discussions ont permis de faire émerger des lignes nouvelles de questionnement. Une ligne qui, a, en fait, a traversé plusieurs des discussions de lors de la journée, c'était celle de la temporalité, de la durabilité de, de ces formes de travail et de ces formes de modèles d'affaires. Vis-à-vis de ce que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire un réseau, cette journée a permis de faire émerger des attentes et des demandes très concrètes et très spécifiques en termes de rendu, aussi bien de restitution que tout simplement de sujets à l'ordre de, de, du jour pour ce futur réseau Scherrer and Workers. Tout ça nous porte à, à croire que ça, faisait, que ça a fait sens et que share and Workers, dans, dans la démarche que, que nous avons souhaité mettre en place, fait sens. Et que maintenant, ce qui nous reste à faire, nous, c'est tout simplement à faire en sorte que euh, nous tenions nos engagements vis-à-vis -vis de, de l'ensemble des participants en compte constituant ce réseau, en, le permettant, en lui permettant euh, tout simplement de, de vivre, euh, en créant nous-mêmes des modalités de, de travail partagées, et puis euh, en, en prévoyant et en, en vous proposant euh, à, à, à l'ensemble de, de, de ceux qui veulent et qui sont intéressés par la, ce réseau Share Workers d'autres activités euh, qui, euh, qui répondront aussi aux attentes qui ont été formulées.